Bonjour à tous, j'aimerais faire une série de vidéos sur comment ouvrir un compte à escompte et comment se servir de l'analyse technique ou fondamentale pour faire des transactions. La raison pour laquelle je vais faire ça, c'est tout simplement parce qu'on me l'a demandé. Il y a plusieurs d'entre vous qui me suivent, qui savent très bien comment acheter des actions, les vendre, parce que vous êtes avec un courtier à escompte en ligne, donc vous faites vos propres transactions comme plusieurs personnes. Mais il y a des, des, des personnes, des demandes qui m'ont été faites. Il y des personnes qui ne connaissent absolument rien et qui aimeraient euh, investir à la bourse, mais d'une manière personnelle. Euh, la question était très simple de certaines personnes. Ils me l'ont posé directement, m'ont envoyé des emails. Comment faire pour acheter des actions? Donc, euh, c'est sûr que pour plusieurs d'entre vous, vous êtes peut-être connaissant, mais euh, vous allez peut-être apprendre des, des trucs ou euh, peut-être reviser des principes. Euh, pas sur le fait d'acheter des actions, mais... Euh, Comment se servir de, de ces trois plate, ben trois sites, trois plateformes euh, que j'aimerais examiner avec vous, euh, qu'on va faire dans le temps parce que ça sera pas uniquement une vidéo. Je vais aller plus en profondeur et euh, c'est sûr que je pourrais, je pourrais pas couvrir tout, mais quand même, on va essayer d'aller en profondeur. On va aller euh, étudier euh, le site euh, StockChart euh, qui se trouve être le, le, le bon qui n'est qui plus le top, mais qui était vraiment une référence, et qui a beaucoup, beaucoup de matériel là-dessus, vous pouvez euh, autant, plus côté technique, ça se trouve être euh, un site qui est dédié à l'analyse technique, donc euh, euh, on va aller fouiller, on va aller voir ce qu'on peut avoir comme ressources, et c'est gratuit. C'est sûr que si on paye une petite cotisation par mois, on en, on en a un peu plus, mais à la base, vous allez avoir beaucoup, beaucoup d'outils pour essayer de comprendre, en gros, l'économie et peut-être euh, vous aider justement à vous positionner plus facilement face à ce qui se passe sur la planète. Uh, StockChart, ça va être un des de premiers qu'on va aller uh, voir. About chart aussi, uh, qui se trouve être un site uh, uh, dédié à l'analyse technique plus, mais on a quand même de l'analyse fondamentale là-dessus, uh, qui est aux États-Unis, qui est quand même big là-bas. Uh, là uh, et le troisième qui est très, très connu un peu partout sur la planète et qui a connu uh, un, un départ fulgurant depuis quelques années, c'est TradingView. TradingView qui se trouve être vraiment une plateforme uh, je pourrais dire extraordinaire, là, pour faire des... Trans ben, premièrement, avec l'analyse technique, euh, euh, je rechercher des titres, euh, euh, des ajouter des oscillateurs, euh, aller plus en profondeur tant au niveau technique que fondamental. Donc, euh, c'est sûr que tout ça, tout ce bagage-là, ça va se faire au travers quelques vidéos, même quand même une série de vidéos qui euh, vont euh, probablement euh, vous aider, en tout cas, à vous démêler dans tout ça et euh, vous aider à faire des bons choix de d'achat. Comme je vous dis, moi, je ne suis pas un day trader. Il y a des personnes qui sont des traders et qui réussissent très bien. Moi, je suis un... un, un J'aime analyser euh, les actions ou euh, peu importe les euh, j'aime analyser les actifs euh, à long terme. Donc, c'est euh, ce que je fais, mais euh, il y a des personnes qui peuvent quand même se servir des outils, de ces outils-là pour être euh, plus un trader euh, achat, vendre, quelques jours ou plusieurs mois. Et euh, avant de plonger dans le vif du sujet, parce que quand même, ça va être euh, une série de vidéos assez euh, importante pour euh, prendre des décisions, parce que dans le fond, lorsque vous, il euh, y a des personnes qui me suivent, qui ont des actions, tout ça, mais ceux qui vous se poser des questions, comment faire des, euh, comment faire pour acheter des actions, qui partent euh, qui partent de zéro, aucun, aucune connaissance, ben là, je vous mets une mise en garde, premièrement. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de personnes qui, en moment ouvrent des, euh, des euh, comptes à escompte euh, en ligne là, pour faire leurs propres transactions et euh, dans ces temps-là ça me fait penser à l'an 2000 peut-être moins le 2007 mais c'est comme une euphorie qu'on a tout le monde veut euh, aller à la bourse donc euh, c'est euh, c'est disons que c'est assez euh, euh, c'est assez troublant de voir ça parce que lorsqu'on voit que tout le monde veut aller à la bourse comme ça ben on se trouve à être euh, quand même dans des périodes euphoriques et on pourrait comme euh, plusieurs personnes pourraient se planter et c'est la mise en garde que je ce que je vous euh, fais là ne n'investissez pas ce que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre n'investissez pas ce que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre donc c'est la première recommandation ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette première euh, vidéo là sur euh, euh, investir soi-même sans aller passer par des courtiers ou passer par qui que ce soit Eh bien on va aller voir comment s'ouvrir un compte en ligne tout simplement un compte qui fait permet de faire du courtage en ligne d'une manière personnelle individuelle et euh, j'ai pas de recette magique là dessus je sais qu'il existe des tonnes de plateformes de courtage Ben aux états unis on a entendu parler de robin hood ça va pas trop bien mais en tout cas je, moi je vais vous parler de ceux que je connais et ceux que peut-être ici euh, au québec je parle euh, que vous pouvez peut-être être, être plus accessible là, ici au Québec. Euh, c'est sûr que si vous êtes en France ou dans d'autres pays francophones, vous avez d'autres solutions. Mais dans le fond, c'est les principes que je qu'on regarde ensemble. Et euh, tout ce que tout simplement ce que j'ai fait dans un premier temps, euh, lorsque la question m'a été posée, bon, j'ai fait une recherche sur Internet. Donc euh, aujourd'hui, toute l'information est sur Internet. Donc euh, je vous en prends pas, je vous apprends pas quelque chose qui est comme euh, euh, ésotérique. Non, c'est très très simple. À plusieurs d'entre vous qui m'écoutez euh, possédez déjà des actions et vous savez euh, de quoi je parle facilement. Mais il y a des personnes qui n'ont jamais touché à ça et c'est la raison pour laquelle je pars comme un débutant. Là. Comment faire pour acheter des actions euh, je, la, reche la recherche que j'ai faite là, c'est peut-être pas le meilleur site. C'est tout simplement un comparateur de euh, de courtiers en ligne. Moi, je suis, euh, j'ai deux, je fais, j'ai deux comptes de courtage euh, ouverts où je fais mes transactions. C'est Disnat. Euh, J'espère que je suis, pas log... je suis logué, mais euh, pas euh, pour mes informations financières. Euh, c'est ça, puis je vais vous en parler librement, euh, tout simplement, dans quelques minutes. Premièrement, c'est qu'est-ce qu'on peut euh, choisir comme critère, tout dépendant de ce qu'on veut, euh, euh, si on a, on veut investir euh, avec un CELI, eh bien, vous pouvez vous, vous ouvrir un compte euh, de courtage en ligne à CELI euh, Rire, c'est la même chose euh, CRI, FRV euh, RRE vous pouvez à peu près avoir euh, tout ce qui existe là, je parle ici au Québec là, euh, que vous pouvez utiliser pour acheter des actions et vendre des actions si vous voulez mettre 5000$ dans un CELI vous pouvez euh, tout simplement ouvrir un compte de courtage en ligne et euh, à, euh, ouvrir un compte CELI. Euh, ça, la manière de l'ouvrir, ben là, ils ont toutes leurs particularités. Euh, Dissinat, euh, c'est avec des formulaires, RBC aussi, euh, peu importe. là, Mais le principe, c'est ça, vous, vous ouvrez un compte, euh, que ce soit CELI, un compte euh, ordinaire avec marge. Mais ça, la marge fait. soyez très, très, très prudent parce que vous pouvez perdre beaucoup. Comme je vous dis, le principe, c'est de ne pas investir ce que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Si vous perdez, vous avez investi 1000 vous perdez tout, Ben bonjour la visite. Euh, c'est de même parce que, dans le fond, vous pouvez euh, vous hypothéquer, votre santé mentale, tout ça, à vouloir investir ce que vous pensez euh, qui va vous rapporter beaucoup et vous pouvez euh, vous planter. Tout le monde peut se planter. Euh, tout le monde se plante, d'ailleurs, au commencement. Donc, c'est pour ça, c'est des recommandations très, très importantes que euh, je vous fais, et euh, je vous dis d'être prudent euh, au niveau des achats, mais quand même, vous ouvrez un, un compte euh, courtier en ligne et tout simplement, euh, vous euh, choisissez ce que vous voulez, euh, c'est rire euh, cri. Euh, ici, la liste que j'ai, c'est pas exhaustif, mais vous pouvez voir, euh, je vais vous parler de Discount et de RBC parce que les autres comptes euh, c'est selon ce que vous avez si vous avez un compte en ligne par exemple avec la Banque nationale mais ben là vous utilisez ben en tout cas c'est vous qui décidez mais c'est plus préfé préférable d'utiliser euh, un courtage euh, le, le, un compte de courtage en ligne avec la Banque euh, euh, nationale parce que ça va être facile de faire des transactions à endroit en, compte ordinaire et le, la Banque nationale. Donc, euh, c'est ça. Donc, ici, j'en ai un paquet. Euh, euh, Banque nationale, on, un, on peut ouvrir un compte de courtage en ligne. Cas Trade, ça c'est un autre qui est très très connu dans le milieu de la, ben, des investissements, tout ça. Alors, et on parle aussi, je vais vous laisser le lien, là, vous irez fouiller ça. On parle du dépôt minimum, euh, gratuit à l'achat, euh, le, la, la, le prix d'une transaction, frais annuels estimés. Euh, on parle de tout ça, là. Euh, donc, euh, c'est IBC, c'est la même chose. HSBC Investment Direct. Euh, vous avez ça, le, les frais de transaction 688. Euh, euh, c'est à peu près. Euh, vous fouillez selon où ce que vous êtes et vous faites votre décision. Si vous êtes avec la banque Laurentienne, la c'est ça. Euh, TD, c'est ça. On marque tout euh, le, le, le, le, le prix d'une transaction, frais annuels estimés, mais les frais annuels, souvent, c'est avec des rires ou d'autres produits financiers parce que moi, je n'ai pas des, des gros frais annuels. Euh, donc, euh, RBC, moi, j'ai un compte chez RBC. Euh, la transaction 9,95 frais annuels ça ne me coûte pas ça euh, 10 nat euh, dépôt minimum 0, frais annuels 6,95 c'est la même chose euh, 9, RBC plus dispendu ben c'est tout dollars. mais faites pas seulement votre choix là-dessus, là, Si vous êtes déjà avec RBC, 3$ dollars pour, euh, pour par transaction, là, Si vous êtes pas un des traders, euh, ça fera pas une grande différence. Comme moi, je suis un trader. Ah, on peut me dire, ouais, un trader, mais à long terme, euh, J'achète, euh, je vends, euh, lorsque j'ai, je, je, je, je, je, le décide, mais euh, ça peut être à très, très long terme parce que on va le voir dans les autres vidéos. J'utilise des moyennes mobiles euh, plus long terme, de, euh, des graphiques hebdomadaires pour faire mes choix. Euh, ben, pour faire le choix, j'ai, je, je, je, je, je choisis toujours avec un quotidien même ça peut être une minute pour vraiment faire la bonne transaction au bon moment mais je garde mes actions longtemps donc euh, euh, au niveau du temps tout dépendant Là, on regardera ça aussi lorsqu'on va aller voir euh, avec TradingView surtout en dernier là, dans la série de vidéos que je vais avoir là dessus euh, euh, InvestedKeyTrade, Scotia, VirtualBank, il y en a un paquet là. Donc, euh, c'est ça que je voulais vous montrer en premier. Si vous allez voir, le, le lien va être là. Vous pouvez même faire, faire vos propres recherches. Dans le fond, vous allez en trouver, des, euh, je dirais pas des tonnes, mais beaucoup, beaucoup de courtiers euh, de pertes d'institutions qui permettent euh, qu'on fasse euh, des transactions en ligne, qu'on soit maître euh, de notre propre destin en achetant et en vendant euh, des actions. Donc, euh, moi, j'ai RBC et j'ai Disnat. Et pour seconde partie de la vidéo, on va finir à... ben, ben, finir avec ça. Je vais vous parler un peu de Disnat. Là, je suis allé me loguer, mais écoutez, vous voyez rien de mes informations. J'ai bien, bien vérifié euh, pour pas que vous veniez fouiller dans mes affaires. <rire> Donc, euh, tout simplement, c'est pour vous montrer l'interface euh, J'ai euh, fait un. Euh, vous avez Cote ici. Ça se trouve être euh, euh, Disney, ça fonctionne comme, main, euh, comme ça. Euh, regardez, ça c'est euh, AG, First Majestic. J'ai tout simplement fait le, le, la recherche parce que dans le fond, je connaissais déjà le sigle, mais euh, habituellement, je. Je connais bien le marché, c'est pour ça que je connais bien les actions, mais quelqu'un qui part à zéro, c'est sûr qu'avec euh, euh, recherche de titres, euh, avec TradingView, vous pouvez trouver euh, des choses ou de l'information que vous avez et euh, vous allez faire votre analyse, voir si c'est achetable ou ou pas. Euh, ça, ça se trouve être une autre action que j'ai, comme je l'avais dit, à RSLV. Euh, mais c'est avec TradingView qu'on va aller voir... Euh, attends, excusez, TradingView. Avec euh, First Majestic qu'on va aller voir euh, euh, qu'est-ce que Disnat a. Ah, et en passant, moi, je ne me sers pas des graphiques de Disney. Tout ce que je fais avec euh, les cours, le courtage en ligne, c'est acheter et vendre. J'utilise euh, TradingView, surtout, euh, Stockchart, euh, beaucoup d'informations aussi sur le net euh, pour faire euh, mon choix euh, d'achat ou de vente d'action. Mais c'est pour vous montrer ça à titre d'information. Donc, Disnat, c'est un peu ce que vous allez avoir lorsque vous cherchez une action. Et vous avez ici euh, un peu l'information qui va euh, série d'options. Moi, je, je, de toute façon, je jette pas de, d'options, analyse. Vous avez de l'analyse technique et de l'analyse euh, fondamentale là-dessus. On n'ira pas voir tout, tout tout ce que vous avez comme euh, information, mais souvent c'est une information qui est partout là aussi euh, sur le net. Là, c'est pas qui euh, que plus d'informations. Si vous faites simplement une recherche de First Majestic, vous allez tout trouver facilement sur internet tout ce qui concerne l'entreprise ou aller sur le site lui-même. Mais c'est pour vous montrer là, comment que la plateforme fonctionne. Analyse technique. Euh, euh, c'est ça, analyse technique. On, ça, cet outil-là est aussi sur RBC. C'est à peu près... Euh, c'est très technique. C est, c est, se fier là-dessus, ça peut être dangereux. Mais c'est des... Euh, euh, où est-ce qu'on pourrait selon les probabilités se rendre avec euh, le prix de par exemple First Majestic ou d'autres actions et ensuite ça c'est c'est ça, ça là euh, moi je me fie pas à ça analyse de la valeur vous avez d'autres outils qui nous disent euh, euh, le rebat, tout ça la disponibilité des comptes assimilés assimilés à ce que la l'encaisse euh, mais ça vous trouvez toute cette information là, là ailleurs donc euh, c'était tout simplement pour vous montrer un peu le principe euh, euh, technique ou fondamental euh, de la plateforme disnat mais pour moi tout ce que je fais j'achète et je vends euh, par disnat et je vais vous montrer plus tard euh, comment faire une transaction très très simple avec une limite euh, vous pourriez mettre un stop loss euh, mais moi je n'utilise je, pas de stop loss euh, parce que je suis à long terme et quand j'achète j'achète pour euh, euh, du long terme donc en tout cas c'est personnel là. Euh, et ça c'est avec euh, rbc rbc euh, c'est une autre manière de voir mais c'est ça lorsque vous arrivez sur la plateforme a encore pris le même titre, First Majestic. Vous pouvez euh, un mois euh, quotidien, euh, peu importe, là, trois mois quotidien. Lorsqu'on va aller un petit peu plus dans l'analyse la technique, euh, vous allez voir que euh, pourquoi. Quel critères qu'on peut prendre au niveau technique pour acheter une action et au niveau fondamental aussi. Parce qu'il y a les deux, les deux sont de pair. Moi, je suis plus analyste technicien, c'est vraiment euh, euh, avec ça que je fais mes choix, mais par contre, je regarde toujours ce qu'est la compagnie. Euh, je n'achète pas quelque chose comme un aveugle, je me dis, euh, je veux savoir qu'est-ce que cette compagnie-là fait, qu'est-ce que cette compagnie-là a comme actif, euh, qu'est-ce qu'elle a comme vision, donc euh, euh, c'est ça. Donc, euh, vous avez les graphiques ici. Ça, c'est sur RBC, placement direct. Euh, les nouvelles, bah, ça, vous trouvez toutes ces informations-là un peu partout. Ce euh, c'est pas, euh, pas parce que c'est la plateforme RBC. Là aussi, je, je me sers dans le fond de la plateforme pour acheter et pour vendre mes, mes titres. Mais c'est à peu près ce que vous allez trouver un peu sur toutes les, les plateformes. Là. Euh, données techniques, euh, c'est le même outil, comme je vous dis, qu'on avait vu avec... Euh, euh, euh, disnat et euh, données fondamentales, c'est la même chose. Donc, euh, données financières aussi. Donc, vous avez tout ça, les revenus, mais vous trouvez tout ça sur Internet. Donc, c'était les la première vidéo, la première série de vidéos... Euh, la première de la série de vidéos que je voulais vous faire pour comment faire acheter et vendre des actions. Tout simplement, la question qui m'a été posée, c'est ça. Mais pour commencer, la chose à faire, c'est de s'ouvrir un compte, un, un, un compte, oui, un, un courtier à escompte, mais en ligne, pour que vous puissiez faire vos propres transactions. Ça, c'est la première des choses. Donc, je vais vous laisser le, le lien euh, que vous allez pouvoir aller consulter euh, dans au niveau de dans le bas de ma vidéo fait que vous pouvez faire vos recherches là-dessus savoir qu'est ce qui vous convient le mieux et comme je vous dis soyez très très prudents ne n'investissez pas ce que vous ne pensez que vous euh, ne pouvez ce que vous pouvez vous permettre de perdre là, bien, investissez ça euh, faites pas euh, vendez pas votre maison hypothéquez pas votre maison pour investir c'est ce que je vous donne comme recommandation moi en 2000 disons que je suis allé un peu loin là dedans et je, je disons que j'aurais pu me planter et, et planter ma famille aussi donc euh, non je vous recommande fortement d'être quand même prudent et de pas être trop pressé aussi, il faut euh, c'est prouvé que l'investissement euh, à long terme c'est prouvé là euh, et plus euh, quand on parle long terme, on parle pas de 5 à 10 ans. Là. On parle parce qu'on a du court terme, ben, des day trading, du day trader, on a du euh, court moyen terme. Je pourrais dire c'est le moyen long terme là, qui est le plus rentable. Dans le fond, on achète euh, des actions avec les moyennes mobiles euh, ben on sait des moyennes mobiles à la base 20 50 200 mais on va aller voir ça, on va aller plucher ça un peu peu plus profondément parce qu'il y a des oscillateurs aussi que moi je me sers et quand on va être rendu là vous, vous allez voir là une action je vous dis pas qu'une action peut euh, euh, mais les probabilités dans le fond de l'analyse technique c'est ce qu'on fait on regarde les probabilités qu'une action monte et on regarde le secteur aussi et euh, l'ensemble général de, de les marchés de comment que ça comment que ça se passe sur les marchés si on est en euphorie si on est en, en, en détresse psychologique sur les marchés mais ça peut influencer justement tous les secteurs euh. donc euh, c'est la première vidéo euh, sur euh, côté technique là, comment ouvrir un compte euh, euh, tout simplement et la deuxième vidéo euh, sur cette série de, de leçons là, techniques ça va être probablement je vais commencer avec euh, stock chart et euh, c'est peut-être deux ou trois vidéos que je vais faire parce qu'il y a beaucoup beaucoup de bagages, c'est pas simplement de voir des graphiques mais il y a des graphiques à très très long terme, il y a beaucoup d'outils sur stock chart. On va aller ensuite euh, sur bar chart euh, là aussi peut-être deux vidéos parce qu'il y a encore, il y a quand même beaucoup de, de, de matériel sur chart puis il y en a plein d'autres, là mais je, je choisis ceux-là, et le dernier, c'est sûr c'est TradingView, et là on a besoin au moins de trois vidéos euh, ne serait-ce que pour euh, rechercher des, des actions donc euh, euh, oui, on va se retrouver sur ces vidéos euh, techniques-là pendant les prochaines semaines, prochains mois, parce que je ferai pas tout d'un coup, mais euh, ça va vous aider dans le fond à, à comprendre plus les marchés euh, et je vais continuer à, à faire mes vidéos euh, comme à la normale et euh, on va se revoir très très bientôt pour euh, de nouvelles vidéos. Merci.